Bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver pour animer cette cette session inégalité et croissance, sujet crucial de notre sommet bien commun. Et surtout pour parler de ce sujet, nous avons un super plateau sur un sujet qui est, Extrêmement brûlant, enfin ils le sont tous, alors celui-ci il l'est particulièrement, juste quelques mots pour, pour l'introduire, inégalité et croissance, enfin les inégalités c'est devenu un thème majeur et accentué encore avec la crise du Covid, un thème très médiatique mais aussi avec beaucoup de travaux d'économistes qui ont détaillé l'accroissement assez spectaculaire des inégalités, c'est un mouvement mondial et qui n'épargne évidemment pas la France, même si en France, le phénomène est moins important qu'aux États-Unis. Mais pour introduire le, le sujet, je, je citerai challenge bien sûr, qui, chaque année, fait son numéro spécial sur les 500 fortunes euh, les plus importantes, les 500 fortunes professionnelles. Et le dernier classement, même en pleine période de Covid, a montré que les plus riches continuaient de s'enrichir avec une, un patrimoine de 730 milliards d'euros. Et euh, sachez qu'aujourd'hui, Enfin, on attend les chiffres pour 2021, mais en 2020, ça représentait un tiers du PIB. C'est une part dix fois plus importante que lorsque nous avons lancé ce classement en 1996. Donc, effectivement, c'est un sujet sur le devant de la scène avec euh, beaucoup d'économistes et de politiques qui demandent de taxer les plus aisés. Et alors, pour discuter du sujet, on a un plateau de choix et on va commencer ce plateau avec Philippe Aguillon. Parce que Philippe Aguillon, donc... Euh, professeur au Collège de France et, euh, et également à Harvard. Philippe a beaucoup travaillé sur les, les inégalités et, et l'innovation. Euh, il a écrit d'ailleurs plusieurs fois dans, dans Challenge, dont il est, il est chroniqueur. Et c'est intéressant pour planter le sujet d'avoir le point de vue de Philippe Aguillon, notamment par rapport au projet de taxation qui se multiplie. Effectivement, est-ce que taxer les plus riches, est-ce que taxer le capital, finalement, ça va faire que la croissance sera plus importante ou pas Quel peut être l'effet le, clairement sur l'économie Philippe, donc, vous allez nous présenter un petit peu vos recherches qui sont assez originales et assez en décalage avec beaucoup de recherches, notamment aux états unis et des... Une, du, du groupe de français qui partit de l'école d'économie de Paris, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, Thomas Piketty, qui eux ont des projets de taxation très lourdes sur le capital, et vous ne partagez pas vous cette, ce point de vue, vous allez nous expliquer pourquoi. Donc Philippe, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, d'abord merci beaucoup Thierry, de, et voilà, de... de, de, de, de Diriger cette session et puis c'est un grand honneur pour moi d'intervenir avec Stéphanie euh, Sancheva qui est à la pointe euh, toute la réflexion sur taxation croissance taxation innovation euh, euh, Stéphanie est à la pointe du domaine donc c'est un, un privilège pour moi d'être dans la même session que Stéphanie voilà donc euh, euh, euh, donc moi donc je pars de, de mon paradigme soumetterien le pouvoir de la destruction créatrice et donc, il y a 33 ans maintenant, avec Peter Howitt, on a développé un, un paradigme euh, pour penser à la croissance qui est Schumpeterien, disant que la, la croissance de long terme résulte de l'innovation, que l'innovation résulte d'activités entrepreneuriales motivées par des rangs d'innovation, de et qu'il y a la destruction créatrice, les nouvelles innovations remplacent les, les, les, les anciennes technologies. Donc, il y a le, le nouveau remplace l'ancien. Voilà. Euh, et donc, au cœur du processus de, création, de destruction créatrice, il y a une... Il faut des rentes pour motiver les innovateurs. J'investis dans l'innovation parce que j'en retire des rentes. Voilà, Et les rentes sont partagées par l'innovateur, par les gens qui travaillent avec lui dans la même entreprise. Et puis d'un autre côté, il a la tentation d'utiliser ces rentes pour empêcher de, des innovations ultérieures qui, qui rendraient mais, mon innovation à moi obsolète. Donc euh, comment gérer, et la réglementation, du réguler le capitalisme, c'est tout d'abord gérer cette contradiction, d'un côté il faut des rentes à l'innovation, mais de l'autre s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour bloquer les, les innovations futures. Et ça c'est au cœur du débat sur euh, la croissance et les inégalités en fait. Alors évidemment on est tous très intéressés, donc euh, Atkinson, Piketty, Saez, on sait que depuis les années 80, la part des revenus de, des 1% qui gagnent le plus aux états unis ou des 0,1%, mais c'est vrai aussi pour les autres pays développés, a augmenté, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, d'abord, moi, je voudrais juste dire trois idées importantes. Mais trois idées importantes. D'abord, un, c'est que est-ce qu'il faut se braquer sur le, la part du revenu du top 1 Il y a d'autres mesures d'inégalité. La deuxième chose, c'est que l'innovation est une source d'inégalité en haut, mais elle, elle, elle diffère d'autres sources. Euh, et, et troisièmement. Euh, euh, euh, eh bien il y a des problèmes avec l'innovation tout le monde ne peut pas être innovateur et les innovateurs d'hier, il y a le risque qu'ils utilisent leur rente. Alors je veux juste commencer très rapidement sur différentes mesures d'inégalité on a d'abord des mesures globales des cas, par exemple l'indice Gini quand on a un GINI de zéro, la société est totalement égalitaire. Euh, tout le monde gagne la même chose. Et quand le GINI est à 1, elle est totalement inégalitaire. C'est des mesures globales. Et puis, il y a des mesures d'inégalité en haut de la distribution. La part du revenu des 1% qui gagnent le plus. Et puis, il y a une autre mesure d'inégalité plus dynamique. Ce qui est une mesure qui, cest à par exemple, c'est très inégal. Six mois, les revenus des parents déterminent le revenu des enfants. C'est-à-dire l'absence de mobilité sociale. Donc, il y a ces trois mesures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a, ça c'est une, une régression entre pays développés, mais c'est vrai aussi au niveau, entre euh, zones d'emploi au euh, aux États-Unis, c'est comme montré par Chetti et ses co-auteurs. En général, dans les endroits où il y a euh, davantage de, euh, où il y a moins de mobilité sociale, euh, euh, où le revenu des enfants dépend le plus du revenu des parents, eh bien, il y a en général plus d'inégalités globales. Voilà. Par exemple, vous avez ici l'Angleterre et les États-Unis en haut beaucoup d'inégalité globale, peu de mobilité sociale, et là en bas, vous avez les Scandinaves, où il y a beaucoup de mobilité sociale, peu d'inégalités globale. Et c'est vrai aussi au niveau entre États américains, mais, mais il n'y a pas la même chose avec la relation entre mobilité sociale et la part du top 1%. En fait, il n'y a aucune relation significative dans les régressions euh, euh, entre euh, basées sur les, sur les, les zones d'emploi américaines, par mes copains Chetty et, et co-auteurs, Saez et co euh, il n'y a pas vraiment cette relation qu'on a entre le Gini et la mobilité sociale, il n'y a pas la même entre la mobilité sociale et la, et la part du top 1%. Euh, il y a des endroits comme le Connecticut ou New York ou la Californie où la part du top 1% est très élevée, mais il y a quand même beaucoup de mobilité sociale par rapport à d'autres endroits. C'est en fait des, des endroits plus élevés. Donc déjà, quand on vous dit inégalité, demandez toujours quelle mesure d'inégalité. Est-ce que c'est l'inégalité globale Est-ce que c'est la part du top 1% Est-ce que c'est l'absence de mobilité sociale Deuxième, Maintenant, j'arrive à l'innovation. Donc L'innovation, en fait, on peut montrer, ça c'est basé sur mes travaux avec Richard Blandel, David Emousse, euh, Antonin Bergeau, euh, euh, on montre, si vous voulez, et Oufou Kaksigit, on montre en fait euh, euh, qu'en fait, si vous voulez, on, on regarde entre États américains au cours du temps, et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, les États américains qui sont plus innovants, ou les années où ils sont plus innovants, la part du top 1% est plus importante. En fait, ça s'explique très bien, j'ai dit tout à l'heure que l'innovation, c'est les rentes d'innovation. Donc quand vous innovez, vous avez des rentes, et eh ben ça, ça vous aide à aller au top 1%. Donc vous voyez, donc cet, cet aspect-là de l'innovation, de la destruction créatrice, fait que l'innovateur va vers le top. Mais si on regarde l'effet de, euh, de l'innovation sur la, le Gini, sur des mesures plus globales d'inégalité, là on voit qu'il n'y en a pas. Et, et, et là, c'est très intéressant. Pourquoi Et Oufouk, Kaksigit et, et avec des ont montré la même chose sur des données historiques américaines. Pourquoi il n'y a pas d'effet sur l'inégalité globale, pas d'effet positif sur l'inégalité globale Parce qu'en fait, je, je vais parler de la destruction créatrice. Et bien la destruction créatrice, ça veut dire que l'innovation crée de la mobilité sociale, parce que les nouveaux remplacent les anciens. Ça, de mobilité sociale et on voit d'ailleurs ça c'est basé sur les données de City et al donc c'est toujours le même papier avec Ufouk, euh, euh Antonin Richard et David et on montre que les commuting zones où il y a le plus inno... qui sont plus innovantes elles ont plus de mobilité sociale c'est notamment l'innovation par les entrants qui crée de la mobilité sociale mais ce qui est intéressant également c'est que donc la destruction créatrice est une raison pour laquelle l'innovation de la mobilité sociale. Mais il y en a une autre, c'est que c'est ce qu'on appelle les bons emplois et les mauvais emplois. Et, et, et Stéphanie travaille beaucoup là-dessus. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ça, c'est basé sur un travail avec Antonin, Richard Blandel et Richard Griffiths. Les, les firmes innovantes, eh bien, on a davantage de bons emplois. Vous voyez, ça si je regarde le, le salaire, l'évolution du salaire d'un travailleur dans une, dans une entreprise, et on voit que dans les entreprises innovantes, c'est la ligne continue, eh bien, les salaires sont plus élevés, mais ils augmentent également plus, plus vite avec l'âge. Les entreprises innovantes qualifient davantage, elles offrent davantage de bons emplois que les entreprises d'un innovant. Donc, l'innovation est une force de mobilité sociale. Donc, d'un côté, l'innovation augmente la part du taux de 20%, mais elle augmente la mobilité sociale. C'est pour ça qu'au total, elle n'augmente pas l'inégalité globale. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la différence entre l'innovation et le lobbying. Le lobbying aussi augmente le top 1%. Mais le lobbying réduit la mobilité sociale, parce que le lobbying, ça veut dire quoi C'est des entreprises existantes qui, qui, qui s'entendent avec le gouvernement, qui font du lobbying auprès du gouvernement pour empêcher l'entrée de nouveaux. Ça, ça réduit la destruction créatrice, ça réduit la mobilité sociale, et, et le résultat, c'est que le lobbying, qui est une source de d'inégalité de, de, de, de, en haut de la distribution des revenus, euh, également est une source d'inégalité globale, parce que le lobbying, en fait, eh bien elle réduit la mobilité sociale, tandis que l'innovation l'augmente. Donc je dis toujours, il y a Steve Jobs contre Carlos Slim. Steve Jobs, c'est le type qui devient riche parce qu'il innove. Carlos Slim, c'est le type qui devient riche à cause du lobbying et des, et des, et des relations politiques. Et vous voyez, là, c'est le lien entre lobbying, les États américains qui font davantage de lobbying l'année où ils le font plus, eh bien, le top 1% augmente, ça c'est comme pour l'innovation. Mais également, si je regarde le genie, surtout en haut, eh bien, je vois que, surtout dans, euh, de, quand on, en haut de, de la distribution de, de, de lobbying, eh bien, à des très, niveaux très élevés de lobbying, ça vous donne également un génie beaucoup plus élevé. Donc vous voyez, il y a plusieurs sources d'inégalité en haut. Innovation, lobbying, je veux m'attaquer au lobbying, mais je veux aider l'innovation. Je ne peux pas les traiter de la même manière. Or la littérature avant nous, traiter toutes les sources de top 1%, comme si Carlos Slim et Steve Jobs c'est la même chose. Non, Carlos Slim et Steve Jobs, ce n'est pas la même chose. Alors maintenant on me dira l'innovation c'est génial et le top 1% finalement c'est pas très grave puisqu'on dit l'innovation elle crée de la mobilité sociale elle augmente pas euh, euh, le gini bon elle augmente la part du top 1% est-ce qu'il faut s'en soucier Alors oui, il faut s'en soucier un peu quand même parce que le top 1% pourrait utiliser pour des raisons Schumpeteriennes, pourrait utiliser leur richesse et leurs revenus pour bloquer de nouvelles innovations. Et et, et les innova les innovateurs d'hier vont empêcher l'innovation aujourd'hui. voyez, par exemple, dans le travail que je fais en ce moment avec avec Pete Clino et, et euh, Timo Bopart et Antonin Bergeau et Huey Lee, on, on voit d'ailleurs que la, la croissance de la productivité aux états unis elle a décliné dans, euh, depuis les, les, les 2006 et elle a décliné parce que, en fait, à cause de la révolution d'éthique qui a fait initialement augmenter la croissance, vous avez eu l'émergence de grandes entreprises donc, eux, ils ont beaucoup innové dans cette période-là, 95-2005, ça a fait augmenter la croissance du, de, la, de la productivité globale des facteurs, de la productivité aux États-Unis. Mais ces gens-là, les GAFAM, c'est les fameux GAFAM, eh bien, une fois qu'ils ont envahi tous les secteurs de l'économie américaine, ils ont fait barrage à l'innovation des autres. Et c'est ça le problème, vous voyez, c'est qu'on voit que le, le problème de l'innovation, c'est que l'innovateur d'hier, une fois qu'il a innové partout, qu'il qu s'est répandu partout, il devient, il peut devenir une barrière à l'innovation. Donc voilà. Alors pour, pour traiter ça, il faut une politique de concurrence adaptée à l'ère du digital. Vous voyez, c'est surtout dans les secteurs des, euh, qui sont intensifs en technologie de l'information que vous avez cette croissance qui monte d'abord et qui baisse beaucoup après. Le noir, c'est les secteurs qui utilisent les, les, les firmes qui utilisent euh, les, les tics, et le gris, c'est les, les firmes qui euh, c'est ça qui utilise le tic, et les noirs qui produisent le tic. Alors maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est que, donc voyez l'innovation c'est très bien, mais il y a le danger que, donc ce que vous voulez faire, c'est qu'avec le top, c'est pas grave qu'il y ait des riches, mais il ne faut pas que les riches euh, empêchent l'entrée des autres. Donc la politique de concurrence est très importante. La politique fiscale est importante, mais la politique de concurrence aussi est importante pour s'assurer que les riches ne font pas barrage en l'entrée des nouveaux. Donc ça je crois que c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Et là, il y a trois études très différentes qui donnent les mêmes résultats. C'est le lien entre le revenu des parents, en, en, en abscisse, et la probabilité pour quelqu'un de devenir inventeur. Ça, c'est par Bell, Chetty et Al et John Vandrinen, euh, basé sur des données américaines récentes. Ça, c'est la même étude par Oufouk, Aksigid, Tom Grigsby, uh, John Grigsby et Tom Nicholas, basé sur des données US historiques. Et ça, c'est une étude qu'on fait avec Oufouk, euh, euh, Otto Ivanen, Ari Aitinen. Et on voit que c'est la même chose en Finlande, c'est-à-dire qu'on voit, vous voyez, que quand on a des parents en haut de la distribution des revenus, on a beaucoup plus de chances d'être inventeurs. Alors c'est très étonnant que ce soit la même chose en Finlande qu'aux États-Unis. Alors qu'en Finlande, l'école est de bonne qualité et totalement gratuite. Mais en fait, la raison, c'est que en fait les parents qui gagnent plus, c'est les parents mieux éduqués. Et en fait, vous savez beaucoup que l'éducation, ça se fait beaucoup à l'école, mais beaucoup à la maison également. Et c'est pour ça... Et donc, c'est important d'avoir beaucoup de générations de gens très éduqués pour gommer ces différence parentale. Euh, idéalement, il faudrait que les devoirs soient faits à l'école et que tout le monde ait à peu près le même, même accès à du tuteur, à des aides, de façon que la famille ne joue pas un rôle aussi important. Et là, on réduirait le, le, la, la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer. Donc, si vous voulez, là, politique d'éducation, c'est très important. Éduquer beaucoup de générations successives fait qu'on va finir par aplatir cette courbe qui, là, être une courbe en J, et on a trop de gens, dont on, on, on perd des Einsteins comme disent mes co-auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens potentiellement très intelligents, mais nés de parents qui n'ont pas le niveau éducatif qu'il faut, et du coup, ils ne peuvent pas devenir inventeurs comme ils auraient pu l'être s'ils étaient nés de, de familles plus, plus, plus, plus, plus privilégiées. Alors, je termine là. En fait, si vous, voulez, si vous voulez rendre la croissance plus inclusive, évidemment qu'il faut une politique d'imposition, il faut un impôt progressif, euh, euh, et il faut l'impôt pour financer l'éducation, la santé, euh, la flexi-sécurité, le revenu jeune, euh, tout ça, il faut, il faut, il faut évidemment lever l'impôt pour faire ça. Euh, et il faut un impôt progressif, raisonnablement progressif. Mais nous, déjà, la France, on est quand même très en haut dans la, dans, parmi les pays développés qui imposent, d'accord donc ça, Stéphanie va en parler évidemment, de, de, de, du rôle de la taxation. Mais on, elle va dire, peut-être aussi, beaucoup d'études de Stéphanie montrent que si on taxe trop le capital, eh bien on décourage l'innovation. Donc il faut taxer, mais taxer intelligemment, parce que si on taxe l'innovation trop, on décourage l'innovation qui crée de la croissance et de la mobilité sociale. Donc on se tire une balle dans le pied. Donc il faut faire attention de taxer bien sans se tirer une balle dans le pied. La deuxième chose, j'ai dit montrer que la, la politique de concurrence est très importante, pour faire en sorte que les riches n'empêchent pas de nouveaux talents d'émerger. Donc, il faut, notamment aux États-Unis maintenant, adapter la concurrence, la politique de concurrence à l'ère du digital, ce que mon collègue Richard Gilbert propose. Et puis, il y a la politique éducative très important que, eh bien, le, les, les, les différences familiales ne jouent pas trop. Euh, je suis pour les devoirs en classe, les devoirs à l'école, les, euh, les tuteurs, je veux dire, le, et, et avoir des générations successives de gens très bien formés qui ont l'accès à l'éducation. Je crois que ça, c'est un, un levier de croissance inclusive énorme. En faisant ça, à la fois vous, augmente, vous, rendez, vous réduisez les inégalités et vous augmentez la croissance, parce qu'évidemment beaucoup plus de gens peuvent devenir inventeurs ou peuvent participer au processus de croissance. Voilà. Je, je m'arrête là. Désolé d'avoir été un peu long. Ah non, mais merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation magistrale. Euh, J'avais, euh, j'ai un peu oublié en te présentant de parler de ce, ce sommet qui, quand même, il faut, faut le savoir, l'œuvre de Philippe Paglion va être bientôt célébrée dans un sommet sur la, la The Economics of Creative Destruction et, et donc ça va avoir lieu en juin. Et nous, avec TSE, on est très fier d'avoir six Prix Nobel, mais Philippe Paglion il a réussi lui à rassembler onze Prix Nobel pour parler de, de son œuvre et notamment de ces liens entre innovation et croissance, cette approche extrêmement originale. Juste avant de passer la parole à Stéphanie, un point, Philippe, on a bien compris ton approche sur les, les, le, euh, la, la taxation, mais le débat sur la taxation exceptionnelle, liée au Covid, est-ce que quand même une taxation exceptionnelle pour faire face à ces charges totalement exceptionnelles, est-ce que ce serait pas tout de même une bonne idée euh, Écoute, moi je ne suis pas a priori contre cette idée, mais ça ne peut marcher que si c'est plusieurs pays et un one-off. Le problème en France, c'est que les one off ont souvent été des pas one-off. Tu vois, quand on a fait la taxe sur les hauts revenus, je crois que c'était en 2012-2013, je ne sais plus en quelle année, euh, même avant, ça a été permanent. Donc nous, on est très mauvais pour faire du one-off, et je pense que ça ne peut être bon que si c'est fait par plusieurs pays en même temps. D'accord. Donc si tu veux, si tu pouvais faire, c'est remplir ces deux conditions, je suis à fond pour. Mais malheureusement, je, suis, je pense que c'est euh, très peu probable qu'on puisse y arriver. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de stimuler la mobilité sociale. Je suis pour un revenu universel euh, d'insertion jeune. Euh, C'est un grand plan et ça va être une révolution sociale d'avoir un revenu universel d'insertion jeune Mais ça, en ça France. Sens. On en parlera un peu plus tard dans, dans, dans le débat avec avec nos invités. Donc l'heure le, le, tourne, je passe tout de suite la parole à, à Stéphanie ah. Stachéva. Donc Stéphanie, d'abord je, je suis vraiment ravi d'animer ce, ce débat avec vous, j'ai juste une petite fierté dont j'aimerais vous parler, c'est qu'à Challon j'en ai été extrêmement précurseur, puisque je me souviens avoir fait un article sur vous début 2019, qu'on avait titré « La nouvelle star de l'économie ». Nous, les stars françaises de l'économie. Alors, j'ai vu que nos confrères des Échos avaient récemment remis ça avec un article un peu plus long, mais qui raconte un peu votre carrière, avec le même titre d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on vous avait détecté assez vite parce qu'on avait vu que The Economist avait euh, sélectionné dix jeunes économistes en disant Ce seront les dix jeunes économistes qui vont marquer les prochaines années et vous en. Faisiez partie et depuis effectivement votre carrière a accéléré avec euh, euh, donc entre euh, avec nombreuses publications dans dans plusieurs domaines. J'en citerai deux. Donc il y a la, le, le, le domaine de la taxation du capital qui est euh, que vous avez beaucoup exploré. Puis il y a un deuxième domaine. Hein, <rire> J'ai l'impression qui se développe beaucoup. C'est votre approche pour évaluer la perception des politiques publiques par les populations, donc la perception des réformes. Mais donc partons sur votre euh, Premier, euh, enfin, Première spécialité, et, euh, la, la, la taxation du capital et donc après ce que nous a dit Philippe, on est très intéressé pour savoir d'après vous comment taxer ce capital justement pour ne pas décourager l'innovation. On a vu que fondamentalement il y a eu quand même une, une décroissance de la taxation du capital dans la plupart des pays et taxation des, des entreprises aussi. On voit qu'il y a peut-être une inversion avec l'arrivée de Joe Biden. Et il y a l'exemple français qui est intéressant parce que là, avec, depuis Emmanuel Macron, on a de fait baissé la taxation du capital après l'avoir beaucoup augmenté précédemment. Donc, Et là-dessus, ce débat agite les économistes pour savoir est-ce qu'il faut ou non taxer le capital et donc comment. Et voici la question que l'on vous pose. Donc c'est à vous pour une dizaine de minutes s'il vous plaît. Merci Thierry, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là dans cette super session avec, avec Philippe. Euh, donc c'est vrai que l'un des plus grands défis auxquels beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui, et la France aussi, c'est la répartition très inégale des opportunités, des ressources, des revenus. Et même s'il y a de la croissance, et qu'on vise la croissance, la croissance que je dirais inclusive, donc grâce à laquelle de nombreuses personnes de milieux différents peuvent bénéficier euh, de, nouvelles, de nouvelles technologies, des fruits de la mondialisation, ça, ça reste vraiment insaisissable. Et pour résoudre ces problèmes, on a, on a le choix parmi de très nombreuses politiques et arrangements institutionnels euh, pour essayer d'assurer une croissance inclusive. Donc par exemple, euh, pour prendre votre exemple sur la taxation, est-ce qu'on devrait taxer plus pour réduire les inégalités ou bien taxer moins pour stimuler la croissance Et donc je voudrais parler de ça en deux parties. D'abord, je pense qu'il serait utile de prendre un tout petit peu de hauteur et de vous présenter un cadre assez simple et structurant pour penser les politiques de croissance inclusive, qui, je pense, peut aider à rationaliser les discussions. Et ensuite, je parlerai brièvement de quelques politiques fiscales concrètes que, je pense, euh, ont du potentiel. Donc, si vous pouvez montrer euh, la slide que j'avais. Donc, allons-y pour la première partie. Donc, c'est la discussion de politique de croissance ou contre les inégalités peut vraiment être organisée autour de deux questions ou dimensions. Donc, la première, c'est... Quel groupe de revenus est la cible principale de ces politiques? S'agit-il principalement des ménages à faible revenu, tout en bas de la distribution des revenus? Ou bien est-ce que c'est plutôt les classes moyennes qui traditionnellement ont eu accès à de bons emplois et à de bonnes opportunités, mais qui de plus en plus sont confrontées à une baisse de revenus du niveau de vie et à une insécurité économique croissante? Ou bien est-ce que c'est visée pour les personnes à revenus élevés au sommet de la distribution qui concentre beaucoup de pouvoir économique, que ce soit individuellement ou par les actions dans les grandes sociétés. Et donc cette dimension est capturée par les lignes de la matrice. La deuxième question ou dimension concerne quel stade de l'économie est-ce qu'on veut euh, viser Donc là, il y a une distinction très utile entre... Les politiques de pré-distribution et les politiques de redistribution. Donc, dans cette terminologie, redistribution, ça se réfère aux politiques sur les revenus et les transferts de richesses une fois qu'ils ont été réalisés. Donc, par exemple, les transferts redistributifs, la fiscalité progressive, l'assurance sociale. Ce sont des politiques qui remodèlent les inégalités après que les décisions économiques concernant les emplois, l'innovation, les investissements des entreprises sont prises. Et donc, j'utiliserais plutôt le terme post-production pour désigner ces politiques-là. Les politiques de pré-distribution sont celles qui façonnent directement le fonctionnement et les résultats générés par les marchés. Donc ici, c'est très utile de distinguer parmi les politiques de pré-production, qui sont celles qui déterminent les dotations et les capacités que, avec lesquelles on entre dans le marché du travail, telles que l'éducation, les compétences, le capital financier, les réseaux sociaux. Et puis les politiques de production même, qui sont celles qui influencent directement les décisions en matière d'emploi, d'investissement et d'innovation des entreprises. Et donc, dans l'ensemble, ça, c'est de la classification dans les colonnes de la matrice. Donc, pourquoi c'est utile d'avoir ça Parce que les États-providence traditionnels, comme la France, sont généralement beaucoup appuyés sur la première et la troisième colonne de cette matrice. Donc, on s'est concentré sur l'éducation et la formation d'une part, et sur la fiscalité progressive et l'assurance sociale d'autre part. Et typiquement, les politiques qui sont au stade de production sont généralement considérées très séparément, axées sur la concurrence, la compétitivité, justement la croissance. Donc, en un mot, jusqu'ici, quand on pense aux inégalités, on pense à la première et à la troisième colonne. Et quand on pense à la croissance, on pense à la colonne du milieu. Et ça reflète cette dichotomie traditionnelle entre les politiques sociales d'un côté et les politiques de croissance, d'économie, productivité d'un autre. Et donc, les premiers visent à corriger les inégalités et l'insécurité, les autres à à améliorer la productivité, l'innovation, la croissance. Mais est-ce que ça fait vraiment sens de considérer inégalité et croissance séparément comme ça Donc, je pense aussi que euh, avec ce que vient de présenter Philippe, c'est très clair que non. Une telle dichotomie, elle est seulement justifiable lorsque l'économie fournit déjà de bons emplois à tous qui ont une éducation et des compétences adéquates, et où en fait la plupart des gens peuvent avoir une chance raisonnable d'atteindre un bon niveau de vie, euh, disons un niveau un niveau de vie au moins moyen. Et c'était peut-être le cas dans les décennies précédentes en France, mais dans beaucoup de pays, ce n'est plus vraiment le cas. Et c'est beaucoup moins justifiable d'avoir cette dichotomie dans un monde où le niveau de vie et de la classe moyenne et les bons emplois s'érodent en raison de la mondialisation, le changement technologique, etc. Et donc la disparition de ces bons emplois et la prolifération des mauvais emplois et des marchés très déprimés, par exemple les marchés régionaux et l'insécurité économique croissante, sont des problèmes structurels maintenant auxquels sont confrontés les pays comme la France. Et donc pour y remédier, une bonne intervention politique est nécessaire bien sûr au niveau colonne 1, pré-production, et au niveau colonne 3, mais il faut également contribuer à la phase de production qui elle-même peut en fait amplifier ou réduire les inégalités et les perpétuer. Et donc c'est là que viennent les politiques d'investissement, d'innovation et d'emploi. Et donc pourquoi il faut se soucier vraiment, vraiment de ce milieu parce que cette disponibilité de bons emplois, de bonnes entreprises, elle est importante non seulement pour les travailleurs et le bien-être des travailleurs eux-mêmes, mais aussi pour les impacts et les retombées plus larges qu'elle a sur la société. Donc le manque de bons emplois, le manque de bonnes opportunités, ça a des coûts sociaux, ça a des coûts politiques, par exemple euh, sous forme de montée de populisme autoritaire, de nationalisme et de polarisation politique. Et ça a aussi des, thèmes, ça a aussi des coûts en termes de croissance. Donc toutes les nouvelles technologies, les productivités, par exemple l'automatisation, l'économie du savoir ou les progrès numériques, vont rester limitées dans quelques entreprises et quelques secteurs, parmi certains groupes qui peuvent en bénéficier, et tout le reste sera, sera abandonné en quelque sorte. Donc c'est pas forcément quelque chose qui sera bon pour la croissance à terme également. Et donc cet éventail de coûts économiques, sociaux, politiques, vraiment demande à ce qu'on intervienne un peu à tous ces niveaux pour internaliser ces retombées. Et donc, en un mot, il faudrait agir sur toutes les colonnes, donc dans une approche un peu plus intégrative pour réduire les inégalités sans freiner la croissance. Et donc, les politiques, au stade de production ne sont bien sûr pas un substitut pour l'éducation, la fiscalité progressive ou les politiques de protection sociale. Elles sont absolument essentielles. Mais c'est quelque chose qui est très important comme complément, justement peut-être dans un pays comme la France où le fardeau fiscal, comme l'a dit Philippe, est, est assez grand. Et, et donc intervenir directement au stade de production, ça peut en fait permettre d'alléger le fardeau des budgets autre part, dans les autres colonnes. Et il y a aussi le fait que dans, dans les pays comme la France, il y a, on a ce, cette peur énorme qu'il y a un, un, un trade-off, un compromis indésirable entre la quantité et la qualité d'emploi. Donc, C'est-à-dire, soit on a de bons emplois, mais peu de personnes les auront, soit il y aura, tout le monde aura un mauvais emploi, mais il y aura plus d'emplois. Et c'est vrai que beaucoup de pays prennent la position de tolérer une sorte de marché de travail polarisé, où il y a des enclaves, très dynamique, de centres commerciaux et de production, avec des activités très rémunérées, qui existent au milieu de nombreux emplois, peu rémunérés, avec des poches de chômage. Et il y a toujours une crainte que si on essaye d'augmenter les normes et les salaires pour, pour plus de monde, ça va conduire à du chômage. Et cette tension entre qualité et quantité, elle peut être, bien sûr qu'elle est réelle, elle est là, mais elle peut être atténuée justement en augmentant l'offre de bons emplois productifs pour inclure ceux qui sont autrement exclus. Et historiquement, c'est exactement comme ça que s'est passée la croissance, par exemple avec le passage de l'agriculture à l'industrie. Et les tendances technologiques actuelles, elles ne vont pas automatiquement conduire à ça, à moins qu'il y ait une, une, une poussée politique également dans cette direction. Donc aujourd'hui, par exemple, les études montrent que les bonnes entreprises produisent de bons emplois, et peut-être vice versa. Donc la productivité des entreprises à bas salaire et à faible productivité doit être améliorée pour qu'elles puissent offrir de bons emplois, suffisamment bien rémunérés, et il ne suffit pas simplement de, de former ou reformer les travailleurs, les entreprises doivent également augmenter leur capacité à donner de bons emplois. Et une telle approche, si elle, si elle réussit, peut non seulement réduire les inégalités, mais aussi améliorer la productivité et la croissance économique. Donc au lieu d'avoir des secteurs entiers non productifs et des personnes dans des emplois à basse productivité, tout le monde rejoindrait ou tout le monde essaierait de rejoindre les secteurs productifs de l'économie, il bénéficierait des progrès et des technologies. Donc, dans une certaine mesure, les colonnes doivent être intégrées de cette matrice avec des politiques d'emploi qui ressemblent davantage à des politiques d'innovation et, in et industrielles et des politiques industrielles et d'innovation qui ressemblent davantage à des politiques d'emploi. Donc, si on se concentre maintenant sur la troisième colonne qui, qui est plutôt ma spécialité, donc les politiques fiscales, euh, le but, c'est surtout avec Covid, de trouver des sources de revenus qui peuvent servir à redistribuer et à réduire les inégalités, mais qui ne freinent pas ou ne freinent pas trop la croissance. Et ici, je vois trois, trois possibilités. Euh, la première politique fiscale, c'est la taxation des multinationales. Donc, les entreprises multinationales ont beaucoup bénéficié de la globalisation et des nouvelles technologies, et beaucoup de citoyens, je le vois très bien dans les enquêtes que je fais, commencent à penser que c'est assez injuste que ces entreprises bénéficient et sont souvent aidées par les gouvernements en temps de crise, comme par exemple la crise financière ou Covid, mais ne payent pas des impôts à même titre souvent que les entreprises non multinationales. Et donc les USA ont déjà adopté une taxe globale minimum euh, sur leurs entreprises. Et pour l'Europe, je pense que les propositions de l'OCDE et du Global Tax Forum, qui sont dans les piliers dans le programme BEPS, euh, peuvent être vraiment une superbe opportunité euh, et pourraient aboutir à une bien meilleure taxation des entreprises multinationales coordonnées entre les pays. Donc pas des actions unilatérales. La deuxième politique, je pense qu'il faut repenser la taxation des successions, euh, pas seulement en France, mais en France aussi. Donc, la taxation des successions et des héritages, c'est très mal compris, et en partie à cause de cela, mais aussi pour d'autres raisons, c'est très impopulaire. Et en fait, les systèmes actuels ont, de, ont, ont des problèmes majeurs, qui sont, sont souvent miopes. Euh, ils ne permettent pas, ils permettent beaucoup trop d'optimisation fiscale, qui bénéficie en fait surtout aux contribuables très aisés, et ne sont du fait pas, pas, pas tellement progressifs. Il y a des propositions très intéressantes sur comment bouger vers un système qui est fondé sur le bénéficiaire et qui soit progressif en fonction du montant cumulatif que reçoit une personne. Et ça permettrait en fait de rendre ça beaucoup plus progressif, beaucoup plus rationnel. Et quitte à exempter un grand montant, ça resterait beaucoup plus progressif si c'est basé sur le bénéficiaire. Et troisièmement, il faut investir dans les capacités de l'administration fiscale. Donc c'est une proposition très simple. Mais c'est quelque chose qui peut avoir un rendement énorme. Donc il y a maintenant tellement plus de bases de données fiscales euh, et, admi et administratives exploitables et des méthodes d'analyse comme les algorithmes prédictifs ou l'apprentissage automatique qui permettraient de beaucoup mieux identifier, freiner l'évasion ou l'évitement fiscal et implémenter les politiques fiscales. Mais pour ça, il faut vraiment équiper et donner les moyens et les ressources aux administrations fiscales, que ce soit en hardware, software, formation pour participer dans cette révolution de données qui est déjà très bien avancée dans le secteur privé et qu'en fait, dans beaucoup de pays, des gouvernements et entre autres les administrations fiscales commencent à adopter ici. Ça, je pense que c'est une opportunité énorme avec un très grand rendement qui doit vraiment être, qui doit vraiment être considéré. Donc voilà, en deux parties, d'abord un cadre pour penser à ces politiques de croissance inclusive et quelques politiques fiscales que je trouve particulièrement prometteuses. Donc je serais ravie d'échanger plus avec, avec vous et avec le public. D'accord, merci. merci. Merci beaucoup Stéphanie. Donc je, je retiens effectivement quelques pistes euh, intéressantes euh, de taxation après votre présentation. J'ai noté sur les multinationales, donc ça c'est effectivement l'actualité avec le projet de, de Joe Biden qui relance la négociation. Et alors votre deuxième piste est totalement explosive en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais la taxation des successions, Emmanuel Macron avait, avait envisagé de l'inscrire dans son programme en 2017, mais il l'avait fait tester dans un sondage, il avait vu que c'était tellement impopulaire qu'il ne l'avait pas euh, inscrite. Et euh, il y a quelques années, Christophe Castaner, qui était à l'époque à la tête du parti En Marche, avait proposé cette euh, mesure. Elle avait été euh, annulée dans la journée par le président. C'est un sujet... Non, mais il y a le constat d'économiste que vous faites, mais la faisabilité politique, et, sur, et notamment en France, et paraît extrêmement euh, délicate. Donc on va avoir ensuite beaucoup de... de deux questions, mais avant de passer la parole à M. Guénier, juste un point tout de même sur le, le, le, la taxation du capital. Quand on, on voit la baisse, par exemple en France, de, le, de, de la taxation du capital, compte tenu qu'on était au, parmi les plus imposés, est-ce que globalement vous trouvez que c'est quand même une bonne idée d'essayer de se remettre dans la moyenne pour alléger le capital et là encore d'autres euh, impôts qui, sont, qui ont été allégés, notamment les taxes sur les impôts de production Est-ce que sur le fond, vous pensez que c'est justifié en fait, il y a une chose qui est qu'il faut souvent comparer le taux de taxation sur le capital au taux de taxation sur le travail. Euh, donc, beaucoup d'économistes diraient que, pour plusieurs raisons, c'est pas bon d'avoir un trop grand euh, fossé entre la taxation du capital et la taxation du travail. Euh, une, un exemple, c'est par exemple sur l'innovation dont on vient de parler, qui est que l'innovation, c'est pas quelque chose qui... qui qui survient de façon magique, c'est dirigé. Et si le coût du travail devient disproportionnel parce que toutes les charges tombent sur le travail, tous les impôts tombent sur le travail, il y a une incitation à automatiser euh, et à substituer en fait, le, le, le, le travail par du capital. Et donc ça c'est quelque chose qui qui, qui va arriver s'il y a un trop grand fossé entre capital et travail. Donc, il faut toujours considérer ces taux quelque sorte, en, en parallèle. La deuxième chose, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on n'avait pas avant en fait sur le capital. Euh, la, situation, la situation il y a 20 ans était que c'était extrêmement difficile de tracer le capital de façon internationale. Mais aujourd'hui, avec les échanges d'informations, automatique en fait, entre pays, ça devient de plus en plus facile en fait, de suivre les flots les de revenus du capital à travers les pays. Donc ça, ça ouvre de nouvelles portes aussi. Donc c'est simplement les deux éléments que je voudrais rajouter ici dans le, dans le débat quand on pense à combien il faut ou ne pas taxer le capital. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Donc passons à, au troisième intervenant, Bernard Guénier qui est avec moi dans ce dans, dans ce studio. Donc vous, par rapport aux économistes, vous allez avoir une approche un peu différente, celle du chef d'entreprise, hein, mais je veux dire qu'elle sera passionnante. Vous avez, et l'intérêt c'est que sur ce sujet, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous. Patron, osez-vous ». Euh, il faut euh, donc vous, c'est un peu un, un cri d'alarme pour que les, les chefs d'entreprise s'impliquent dans cette réduction des inégalités. On a vu les économistes qui nous décrivent des phénomènes qui euh, suscitent des, euh, des, des politiques publiques. Là, en l'occurrence, il euh, faut faire attention dans la taxation de ne pas taxer de façon trop brutale. Vous, donc, évidemment, j'imagine côté euh, chef d'entreprise. Donc, je rappelle que vous êtes à la tête de PwC France et Maghreb. Vous, euh, j'imagine que vous êtes sensible à ce, à ce discours, justement, de faire attention à la, à la taxation, mais dans votre livre, c'est plutôt une incitation à ce que les entreprises prennent des initiatives. Et, et notamment, je, je, je précise que vous avez lancé une initiative en banlieue euh, parisienne avec une association qui s'appelle euh, MoveUp, pour essayer d'intégrer, justement... Des, euh, des talents de banlieue qui, euh, qui justement, euh, sont un peu laissés à l'écart. Pour reprendre ce que disait Philippe tout à l'heure, justement, ces innovateurs qui, compte tenu des inégalités sociales, ne viennent peut-être pas des quartiers défavorisés. Euh, C'est évidemment le cas en France. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, que, comment les entreprises doivent un peu se réveiller pour être plus impliquées dans la lutte contre les inégalités Quel est le, un peu le message que vous souhaitez leur faire passer Alors, d'abord, je suis très heureux d'être... Dans ce panel d'économistes prestigieux, donc vous l'avez dit, euh, moi je suis euh, simplement un pragmatique de l'économie. Euh, je la vis tous les jours euh, à travers les grandes entreprises que nous accompagnons, ou moi-même en tant que patron. Donc, et, et à travers mon expérience en Chine ou aux États-Unis, par exemple. Donc, euh, le premier point, c'est que. Dans cette crise que nous avons vécue, dont j'espère on va sortir rapidement, cette notion de bien commun et ce, ce, ce débat aujourd'hui autour du bien commun paraît essentiel parce qu'il euh, faut qu'on retrouve un équilibre dans nos sociétés et au niveau international, le LVC évidemment regarde les tendances du monde et les tensions inégalitaires. Tension de populisme, l'absence de confiance dans la société, dans nos mécanismes qui nous conduisent à faire société, sont très très grands aujourd'hui. Et je considère personnellement qu'il euh, y a une urgence à traiter ces, ces, ces problèmes-là. Je pense que l'environnement euh, est un sujet, mais le deuxième sujet tout aussi important, c'est le sociétal. C'est ce sujet euh, de comment ensemble bénéficier euh, des résultats d'une économie, euh, comment toutes les parties prenantes en bénéficient. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a une certaine urgence en France ou ailleurs. Quand on va aux États-Unis ou, ou quand on regarde la France, ce ne sont pas forcément les mêmes causes. Mais les symptômes sont quand même très similaires. Et, et, et moi, ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est vous êtes des acteurs de ce changement. Vous devez en devenir les acteurs. Et je crois que, historiquement, les entreprises ont pu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, considérer qu'elles avaient la responsabilité, dans leur domaine, de créer de la valeur à travers des résultats et des profits, au bénéfice, peut-être principalement, d'actionnaires. Et on a vu tous les résultats que ça a donné, c'est-à-dire une fracturation, en fait, de nos sociétés au profit de quelques-uns qui conduit à ce débat sur les inégalités et la croissance. Donc. Moi, ce que je voulais essayer de passer comme message aux chefs d'entreprise et, et puis euh, peut-être aussi débattre sur certains éléments qui ont été donnés aujourd'hui, euh, à l'instant, c'est que ces entre les entreprises ont une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité aujourd'hui sur le sujet du bien commun. Nous avons tous une responsabilité à contribuer à ce bien commun. Et donc, pour les chefs d'entreprise, c'est un enjeu stratégique, en fait, ces sujets sociétaux et environnementaux. Donc, si je me concentre simplement sur les inégalités... Si les chefs d'entreprise et les entreprises demain veulent avoir une place dans la société, qu'elle soit évidemment grande ou moyenne, voire petite, elles doivent agir sur, sur ces facteurs euh, d'inclusion, en fait. Et euh, historiquement, on, on ne leur demandait pas ça. Mais aujourd'hui, vu l'évolution de la société, des demandes sociales, on voit bien que les acteurs, ces acteurs entrepre, entrepreneuriaux, ont cette responsabilité. Donc euh, moi, ce que je leur dis, c'est dans votre stratégie, ce sujet des inégalités de la croissance doit vous poser question. Comment je répartis la croissance au sein de mon collectif Comment j'inscris dans mes recrutements ceux qui n'ont pas accès Je pense qu'un des sujets majeurs en France, c'est pas la redistribution, parce qu'on a un système de redistribution extrêmement important. Alors on peut l'améliorer, ça a été indiqué tout à l'heure. Mais l'accès pour moi, et c'est pour ça que la coalition qu'on a, qu a voulu créer avec MoveUp, qui cherche à simplement dire, vous, chef d'entreprise, je m'adresse à vous, « Donnez-moi des jobs, je vous trouverai les jeunes qui sont dans ces quartiers. » Ils ont une compétence, ils ont une résilience, ils ont une capacité d'innovation. Ils vont vous connecter à la société de demain parce que ces jeunes des quartiers représentent la société de demain, la société française de demain. Si vous êtes BNPP qui nous aide aujourd'hui sur Move Up, quand vous avez un site qui est à Aubervilliers, si ce site est complètement déconnecté de son environnement, il aura des difficultés et c'est ce que nous ont dit les dirigeants de BNPP ou Antoine Cyr qui, qui, qui nous aide là-dessus, qui est l un, l un responsable de l'engagement, si je ne recrute pas ces jeunes des quartiers je ne représenterai pas la société française, je ne représenterai pas ma capacité à communiquer avec elle, à convaincre que l'action le, de, de la BNPP en termes de financement de l'économie, en termes de financement des particuliers ben, est connectée. Donc euh, ces, ces jeunes-là, leur premier titre d'accès est pour moi essentiel. Le deuxième point, c'est que je crois profondément qu'un des grands sujets, en tout cas en France, et puis après on pourrait en discuter aux états unis ou en Chine d'ailleurs, même si les modèles évidemment sont extrêmement différents et les enjeux sont très différents, le sujet de l'éducation, pour aller vers les bons emplois, encore faudrait-il définir ce qu'est un bon emploi, euh, et je vais y revenir, le sujet de l'éducation pour moi, le sujet de permettre à cette diversité d'exprimer sa capacité d'innovation, Philippe l'a dit tout à l'heure, mais est absolument essentiel. Nous perdons de la valeur. Je le constate moi-même dans, dans, dans ce dans ce contexte puisque je suis aussi président d'une association qui s'appelle Téléma qui aide des jeunes de talent à passer leur bac alors qu'ils viennent des quartiers. Et donc, euh, lorsqu'on moi-même je je, je mentor un jeune attrape et je le fais euh, et je vais euh, je le mentor tous les enfin tout régulièrement. J'essaie de lui donner accès, en fait, à la culture, mais aussi à un réseau, à lui faire comprendre que euh, ce n'est pas simplement euh, le talent, c'est aussi la capacité à se connecter, à s'exprimer, à comprendre les valeurs de la République euh, et, et à s'inscrire dans, dans, dans, dans notre société. Et c'est extrêmement important parce que ça lui permettra d'être d'exprimer son talent. Donc, euh, je pense que l'éducation est un problème en France majeur que c'est peut-être le premier problème, et que les entreprises doivent y contribuer, au sens où elles doivent, dans la limite de leur action, on ne peut pas demander à Danone et à Total d'avoir les mêmes types d'actions, mais elles doivent contribuer à ça, et je pense que toutes ont compris ça. Alors juste, je vous coupe, parce qu'on a un petit peu discuté du sujet auparavant, vous me disiez que vous avez le sentiment que les entreprises étaient beaucoup impliquées dans l'aspect environnemental, on a une mobilisation verte, un peu tout le monde, il n'y a plus le choix aujourd'hui. Mais euh, côté euh, justement social des actions comme vous en, en lancez en, en banlieue parisienne, vous trouvez quand même que ça y va doucement et que effectivement. Vu que ça demande des efforts, vu qu'effectivement ça demande du temps, euh, eh bien, on voit bien que la mobilisation elle est quand même embryonnaire. Alors est-ce que vous, est-ce qu'on peut le déplorer je, je, je dirais pas qu'elle est embryonnaire, mais elle, elle nécessite d'agir beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans les entreprises aujourd'hui Si vous voulez recruter, vous, diri enfin, euh, cadre, dirigeant ou opérationnel dans une entreprise, il faut que on vous reconnaît pour ça, qu'on vous donne le pouvoir de le faire, que, que, et que vous, vous soyez engagé à faire cet effort. Et, et on constate dans ces entreprises que, tout simplement, il est plus simple d'aller vers le facile, c'est-à-dire, ben, je m'adresse à des cabinets de recrutement, je leur demande de me donner des profils, et puis, puisqu'il s'agit de bons jobs, eh ben, je vais trouver les personnes les plus adéquates, je vais très vite, je vais à la compétitivité, à l'efficacité opérationnelle. Donc, derrière, la question que ça pose, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit à l'instant, c'est que quelle, quelle croissance voulons-nous, pour quel type de job Et donc, moi, je dis aux entreprises, permettez à vos équipes de s'engager à recruter ces jeunes, à reconnaître l'action qu'elles ont, à faire cet effort, et, et parce que ça sera bon pour vous. Ce n'est pas juste parce que ça fait bien dans le paysage, mais il est certain, et vous, et vous le notez avec raison, euh, l'impact sociétal, enfin la, la, la notion de sociétal et l'engagement des entreprises sur ce sujet me paraît largement inférieur à ce que l'on voit aujourd'hui émerger en matière d'environnement. Et pourtant, l'urgence sociétale est à mon sens tout aussi forte que l'urgence environnementale. Sauf qu'on ne veut pas forcément le voir, et les entreprises ont un rôle à jouer très très fort, donc moi je les engage à, à, à changer leur dispositif de recrutement, d'inclusion, euh, parce que c'est leurs collaborateurs de demain seront leur croissance de demain, et aussi leur capacité à se connecter à des marchés, je le disais, euh, qui sont les clients de demain, et, et, et ces jeunes des banlieues représentent les clients de demain. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va accélérer parce qu'il nous reste qu'une dizaine de minutes pour lancer le débat. Je m'adresse à toi, Philippe Aguillon, pour... Euh, moi, j'ai un point important quand même. Dans, on a bien compris dans ta présentation. Il faut faire attention à... à comment taxer euh, notamment les, les, le, le capital, mais tout de même, tous ces économistes, les Piketty et, et, et zucman qui nous font, montrent ces courbes, qui, qui montrent une déformation extraordinaire quand même, cette concentration de plus en plus forte des richesses, un phénomène totalement inédit et qui est, Conforté par le classement de challenge. Les chiffres que je citais tout à l'heure sont quand même extraordinaires. Est-ce que tout de même il n'y a pas une nécessité de rétablir ce partage C'est-à-dire de faire en sorte que l'impôt rétablisse un peu plus d'équité et de, de globale et d'arrêter d'aller vers cette concentration qui, on ne sait pas jusqu'où elle va nous mener finalement. Bah, je, je, pense, de toute façon, je pense que les pistes qu'a qu proposées Stéphanie sont des pistes excellentes. Je pense qu'il faudrait toutes les, les pousser. Euh, je pense notamment aussi celle sur les successions. Tu sais, il faudrait essayer plusieurs fois. Je sais que peut-être en 2017, les gens n'aimaient pas, mais moi, j'ai l'expérience, c'est qu'il faut revenir à la charge continuellement. <rire> et je pense que ce que proposait Stéphanie sur les successions est excellent et il faut le pousser. Et évidemment, euh, la taxation des multinationales, tout ce que fait Biden, euh, moi, je suis totalement pour les hausses d'impôts de Biden et je suis totalement pour la ligne du FMI. Alors, évidemment, c'est important aussi de voir le point de départ. Tu vois, je veux dire, les Américains, ils ont raison d'augmenter les impôts et on a raison d'aller vers les taxes. La France était déjà un pays, euh, on est on est encore un des pays qui taxons le plus le capital. Donc, si tu veux, il faut savoir de quel point de départ tu viens. Mais même en France, je sais qu'on peut faire des réformes telles que la la l'impôt sur les successions que propose Stéphanie. Je suis totalement en accord. Et, et donc, si tu veux tout ce que propose Stéphanie, je prends. Euh, Est-ce qu'il faut revenir, euh, augmenter le taux de taxation Tu sais, les hausses d'impôts de Hollande euh, euh, on avait regardé, euh, c'est avec un travail qu'on a fait avec Stéphanie, euh, et ça avait été publié dans le journal Le Monde il y a, il y a deux ans, on avait regardé le, les effets des, des hausses d'impôts de Hollande de 2012 sur la mobilité sociale en France. Zéro donc si tu veux, tu vois, je veux dire, à un moment donné, l'impôt est très important, d'abord parce qu'il de financer l'éducation, la santé, il doit être progressif, il doit être aménagé, etc. Et tout ce que propose Stéphanie est très bien, mais attention, pensez que c'est uniquement l'impôt et qu'en augmentant euh, sans arrêt, il y a un moment donné où tu rentres dans des rendements décroissants. C'est-à-dire qu'il y a des leviers de mobilité sociale qui sont aussi importants que l'impôt. Ce pas du tout pour réduire l'importance de l'impôt, mais tu vois tout ce que Stéphanie racontait sur les « good jobs », les bons emplois, l'éducation, tout ça est également important. La politique de concurrence, la politique de financement des campagnes politiques, tous ces instruments-là sont également importants pour rendre la croissance plus inclusive. Et de dire il n'y a que l'impôt et c'est uniquement le taux de taxation du capital, quel que soit le point de départ, tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas, Tu ne peux pas faire abstraction du point de départ et, et des leviers que tu as déjà activés ou pas activés, et tu dois en tenir compte. Et de là où tu es, parce que même après les hausses d'impôts de Biden, ils vont être encore en dessous de nous, point de vue impôt. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et puis il y a les transferts, quand tu regardes l'augmentation des, des inégalités, c'est très important aussi de te poser la question pré-transfert et post-transfert. Il y a eu, je crois, euh, euh, euh, euh, Stéphanie est, est coéditeur du Quarterly Journal of Economics, c'est pas dans le QGI, Stéphanie, que ce papier a été publié récemment qui montre la différence post-transfert et pré-transfert. Mais en France, on sait que ça fait une énorme différence. Moi, une des critiques que j'avais sur le livre de la révolution fiscale de Piketty, Saez, Lordet, qui paraît un excellent livre, c'était que quand il regardait des inégalités, c'était jamais, il ne prenait pas en compte les transferts. Donc ça aussi, je crois que c'est important à faire. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas taxer. Je ne suis pas du tout un quelqu'un qui dit « il ne faut pas taxer ». Mais je dis qu'il faut le faire intelligemment. Ce que propose Stéphanie est, form... est exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il y a les autres leviers à activer également. Excuse-moi d'avoir été un peu long dans ma réponse. Non, non, mais merci, c'est très, très détaillé. Stéphanie, justement, alors, je voulais faire réagir à, à, à l'autre aspect, qui n'est pas les hausses d'impôts, mais les baisses d'impôts, puisqu'on a beaucoup de difficultés en France à évaluer l'effet des baisses d'impôts euh, de, sur le capital et la, la réforme de l'ISF, qui était quand même une des mesures phares d'Emmanuel Macron, qui a très vite mis en place pour justement en avoir des effets. Et effectivement, là-dessus, on voit... Visiblement pas grand-chose. Alors je sais que vous avez travaillé, euh, je crois, avec le, le Conseil d'analyse économique sur ce sujet où vous êtes en train de travailler, mais parce qu'on attend l'avis des experts là-dessus pour dire si effectivement ça a eu un impact ou pas, parce que c'est il y a beaucoup de discussions entre les économistes à ce sujet-là. La Suède qui avait supprimé l'impôt sur la fortune, certains disent oui, mais c'est ce qui a relancé l'économie suédoise, et d'autres disent l'inverse. Alors là-dessus, là qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment sur la situation française c'est vrai que c'est une question très importante et il y a une commission euh, qui est mise en place euh, pour, pour évaluer justement la réforme de l'ISF. Et c'est vrai que c'est peut-être pas assez de temps à passer pour pouvoir, pouvoir dire quelles seront les, les vraies conséquences. Et en fait, il y a aussi un, une, un problème de données qui est que les données arrivent bien sûr avec un décalage, euh, les déclarations de revenus ou les déclarations de, de patrimoine. Et donc, il faut laisser passer un certain temps pour pouvoir véritablement voir les effets. Et quand on parle de quelque chose comme le capital ou les fortunes, les effets se passent vraiment à, à plus long terme. Euh, ça, c'est par exemple très différent de la taxation sur le travail, où on voit les effets beaucoup plus rapidement, et même là, il y a des décalages. Mais pensez, je pense excusez -moi, que... Excusez-moi, vous pensez et, que ce ne sera pas possible de l'évaluer avant la fin du quinquennat, cette mesure-là il y, a, il, y a des, il y a des choses qui sont possibles à évaluer dès maintenant. Donc, on peut absolument voir quel est l'effet sur impact en quelque sorte. Donc, euh, combien, combien de revenus ou de patrimoine sont rapportés en plus ou en moins. Donc, on peut faire une sorte d'étude d'impact immédiate. Mais pour voir en fait les vrais effets de cette réforme, il faut, il faut plusieurs années de données. Euh, et donc, on rentre déjà dans une période où on peut voir les effets, mais il faut que les données puissent suivre aussi et qu'on ait les données fiscales pour, pour pouvoir travailler dessus. Mais je pense que tout ça, en fait, ça, ça, ça pousse vraiment un des aspects que je, que je disais, qui est qu'il faut donner des ressources aux administrations fiscales pour en fait, pouvoir évaluer ces choses de façon courante. Euh, il y a des chercheurs exceptionnels en France qui font, font du travail de très, très haute qualité, euh, qui maintenant ont de plus en plus accès aux données fiscales et qui peuvent contribuer énormément à ce, à ce débat. Pour qu'en fait, ce ne soit plus un débat, mais que ce soit en fait des, des, des choses bien bien documenté, bien fondé empiriquement. Et, et je pense que tout ça, ça, ça nous pousserait vraiment à devoir collaborer plus avec les administrations fiscales, donner accès aux données et donner des ressources à l'administration fiscale pour pouvoir faire justement ces évaluations-là. D'accord. Sur le, le point que vous citez sur le, la taxe sur les multinationales, vu, vu l'initiative de Joe Biden, est-ce que ça vous rend optimiste vraiment pour euh, euh, déboucher sur quelque chose Parce que là aussi, ce serait assez révolutionnaire. On en parle depuis des années. La France avait fait sa taxe numérique en solo. Est-ce que vous sentez un virage vraiment là-dessus Je pense qu'il y a un virage et c'est beaucoup d'années de préparation qui mènent à ça en fait. Ça, ça nous semble peut-être être un virage maintenant, mais euh, le travail est fait depuis, depuis des années par exemple par l'OCDE pour développer les, les deux piliers de, de ce programme BEPS, de taxation des multinationales. Et c'est parce que c'est une question très compliquée. Comment harmoniser ce qu'on va appeler revenu d'une entreprise dans différents pays Comment s'assurer que le même revenu n'est pas taxé deux fois, mais n'est pas non plus taxé nulle part Donc, C'est quelque chose d'extrêmement compliqué en fait, et, et donc ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Mais ce qu'on qu voit maintenant avec la politique de Biden, et, et je pense du, du côté européen aussi, c'est qu'il y a au moins une vraie, une vraie envie d'essayer de résoudre ce problème euh, de taxer les multinationales, comme il faut, parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont taxées de façon double, et il y a des entreprises qui sont taxées nulle part. Donc c'est... C'est ça les problèmes qu'il faut essayer de résoudre. Très bien, on me dit, juste un mot de conclusion Bernard Quignet, on me dit qu'on est, on est en retard. Donc là-dessus, justement, puisqu'on parle de, non mais on, sur, sur la, la taxe, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez, justement, vous, vous êtes plutôt enthousiaste à ces projets, par exemple au niveau international, de, de mieux taxer les grandes entreprises qui souvent échappent à l'impôt ou pas Écoutez, moi je pense que le sujet, il n'est pas que. Aux... C'est pas que les entreprises qui échappent à l'impôt. Je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que la compétitivité entre États sur la fiscalité est aussi la cause première de ce sujet. c'est pas que les, les, les, les entreprises. Si il y avait des taux un, un seul taux d'impôt unique avec une base imposable identique partout dans le monde, la, le sujet de l'optimisation fiscale ne se poserait pas. Donc, euh, c'est là où on va. Euh, et c'est très, très bien parce que euh, ça, ça permet effectivement de, de rendre les choses égales pour tout le monde. Et la difficulté, c'est qu'on est que, en étant aussi en train... Et ça, c'est le deuxième élément qu'il faut avoir en tête. Nous passons d'une société, on va dire, matérielle à l'immatérielle et la question que se pose l'OCDE, notamment, c'est... Comment je taxe l'immatériel, Comment je taxe euh, un GAFA qui euh, produit sa valeur euh, dans l'immatériel Et où est l'immatériel Et donc, euh, on, on va vers une société de production, vers une société où la valeur est créée dans les yeux du client. Donc, donc ces sujets-là sont extrêmement complexes, ce sont des évolutions fortes, mais n'oublions pas, c'est le multilatéralisme, et je viens sur ce point qui me paraît absolument essentiel, le multilatéralisme nous permettra de résoudre ces problèmes. Seul cela le permettra. Et on est en convergence aujourd'hui, tant mieux. On a pu avoir peur euh, il y a quelque temps aux états unis avec euh, des positions, euh, l'Amérique d'abord. Très bien. Merci infiniment pour ce débat passionnant. On aurait pu rester une bonne heure de plus ensemble. Mais voilà, on doit laisser la place à la prochaine session passionnante aussi sur les good et les bad jobs. Ça fait d'ailleurs un lien avec ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Philippe et Stéphanie. Donc à bientôt. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci.